J'espère que vous allez bien m'entendre parce que il y a la route juste derrière vous. J'avais pas du tout prévu de filmer une séquence aujourd'hui. Euh, j'ai pas mon trépied, j'ai rien. Mais en fait j'avais envie de. J'avais pas envie cette année de vous balancer la première vidéo comme ça sans, sans avoir un petit tête à tête avec vous. En fait.. Euh, en fait, je vais vous sortir là des vidéos prochainement, d'images que j'ai tournées il y a plusieurs mois, il y a plus d'un an même. Et euh, dans ces vidéos, forcément, vous allez voir tous mes animaux. Et, et il y a donc plusieurs petites choses que je vais être obligée de mettre au clair avec vous. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, mais Iris s'est fait renverser le 1er janvier. Elle est morte, je pense, sur le coup. Donc, euh, oui, vous allez voir Iris dans les vidéos, mais c'est des images qui datent de l'année dernière. Ça me permet aussi de lui faire un petit hommage, de montrer encore des images d'elle pendant quelques temps. Mais voilà, l'année a commencé euh, sous le signe de la résilience. Je ne suis pas abattue pour autant, c'est très triste, c'est sûr que c'est très très triste. J'ai beaucoup pleuré, évidemment. Mais je suis très reconnaissante parce que j'ai cette chance, ça n'a pas toujours été le cas, mais j'ai cette chance maintenant d'avoir une... une relation assez particulière avec la mort. J'ai réussi à l'intégrer vraiment à la vie. En fait. Pour moi, la mort, c'est comme la naissance. La mort, c'est comme les dix ans. La mort, c'est comme une étape de la vie simplement en fait. Je sais que ça en fait partie. Je sais que tout être vivant finira par mourir. Et, et je sais que quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. J'ai pas d'emprise là-dessus. J'ai pas d'emprise sur le fait que mes proches vont mourir. J'ai pas d'emprise sur le fait que je vais mourir. J'ai pas d'emprise sur le fait que mes animaux vont mourir. Et que, et que les gens et les, et les êtres que j'aime finiront par partir. Et ça, je l'ai tellement intégré que j'ai ma tristesse euh, égoïste. pendant. Euh, C'est pas négatif hein, du tout, mais égoïste parce que quand on pleure quelqu'un qui est mort, on ne pleure pas pour lui. On pleure pour nous. Euh, parce que cet être va nous manquer, pas parce qu'on qu est triste pour lui, parce que cette personne-là ou cet animal-là, une fois qu'elle est partie, elle est partie. Et elle ne souffre pas, elle n'est pas dans la misère, elle, il ne lui arrive rien au moment où on la pleure. Quand on pleure, on pleure pour nous. Et cette période égoïste de tristesse intense, de deuil, de pleurs, elle est très très intense chez moi, très intense, mais elle est très réduite. Et ensuite, j'arrive, encore une fois c'est pas quelque chose qui était inné, Si j'ai pas toujours été comme ça loin de là. Mais maintenant en fait j'arrive à, à prendre tout ce, toutes ces émotions désagréables, tous ces sentiments de tristesse, de colère et d'injustice, et, et aller... Utiliser comme carburant et à les transformer en rage pour avancer encore plus et plus vite dans mes projets. Ça va peut-être vous paraître même glauque, mais j'ai très vite ressenti, euh, pas ressenti mais relevé volontairement tout ce qui avait de positif à ma vie. Maintenant que je n'ai plus qu'un chat et un chien, forcément je aussi relevé tous les côtés négatifs dans le sens où j'ai fait la liste de tout ce que je pourrais pu faire avec Iris j'ai fait la liste de tous les endroits qu'elle pourrait pas voir avec moi j'ai fait la liste de toutes les rando qu'on pourrait plus faire mais, euh, mais je me suis aussi rendu compte qu'il y avait moins de poils chez moi je me suis aussi rendu compte que j'avais une bouche de moins à nourrir je me suis aussi rendu compte que euh, je ne devais plus me réveiller dix fois par nuit euh, pour la faire sortir et la faire rentrer je me suis rendu compte de plein plein de choses qui finalement sont aussi des charges en moins pour moi mais c'est tout bref, tout ça pour dire que j'ai encore plus envie d'avancer j'ai encore plus envie de vous proposer des, de nouvelles choses j'ai encore plus envie de créer plein de choses de mener à bien tous mes projets et, et je mets les bouchées doubles si j'arrive à faire ce que j'ai envie cette année le contenu de cette chaîne va un petit peu changer et je suis déjà super excitée d'avance par tous ces projets, par toutes ces choses que j'ai en tête pour cette année 2023 et, et voilà donc je vous laisse avec la suite de cette vidéo qui va être un petit peu une vidéo pour poser les bases de l'année 2023 et, et ben pour vous parler un petit peu de mes projets et de mes intentions pour cette année ça me fait plaisir de partager parce que je suis super excitée et en même temps je me dis que si, si je balance tout ça dans une vidéo sur Youtube ou sur internet qui sera vue par quelques centaines de personnes peut-être des milliers qui sait parce que un de mes buts aussi cette année c'est de faire grandir la chaîne et ben... et ben j'aurai plus trop le choix que d'avancer et que de le faire en fait parce que quand je me promets des choses à moi ça ne suffit pas toujours donc je me dis si je vous l'ai dit à vous et que, et que je le formule oralement à des centaines de personnes euh, alors je suis presque sûre que je vais réaliser tout ça quoi. il suffit de... donc voilà je vous laisse avec la suite de cette vidéo et je vous souhaite un bon visionnage et une très belle année à tous. Je sais pas, c'est trop on m'entend même pas donc. de mieux pour cette première vidéo de l'année que de vous présenter mon bullet journal. Alors déjà pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le concept, le bullet journal c'est à la base un carnet tout blanc. Le mien il a des petits pointillés là vous voyez qui simulent un peu un quadrillage pour m'aider en fait quand je fais des dessins, quand je fais des tracés de lignes etc. Mais euh, ça garde un peu l'aspect d'un carnet blanc comme ça j'ai pas des grosses lignes de quadrillage derrière mes dessins mais je suis quand même guidée. Donc je vais vous montrer un peu comment moi je fais le mien. Alors je fais toujours une page de présentation pour l'année. Donc là avec mes petits dessins de cette année. Beaucoup de feuilles, beaucoup d'étoiles et beaucoup de lunes cette année. <rire> en fait tous les ans je fais beaucoup de feuilles et de lunes et d'étoiles mais <rire> voilà. Ensuite je fais un mood board. Alors là je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas encore pu imprimer toutes les photos qu'il me faut. Mais par exemple celui de l'année dernière. Donc je vais remontrer par exemple la page de garde de l'année dernière aussi. Donc celui, encore des feuilles, hein, voilà. celui de l'année dernière, le moodboard, c'est celui-là. Et cette année en fait ça va être sensiblement le même parce que celui-là je l'avais fait euh, au mois de novembre donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça n'a pas changé, j'ai toujours les mêmes envies, les mêmes projets, euh, j'aspire toujours à, à diriger mon année et ma vie dans cette direction-là. Donc euh, voilà, tout ça c'est c'est très personnel, vous pouvez en faire un tous les ans, vous pouvez en faire un tous les mois, toutes les semaines. C'est un peu euh, ce qu'on appelle aussi un tableau de visualisation en fait. Ça permet de donner un peu l'énergie qu'on veut donner euh, à notre année, euh, le, voilà sur quoi se focus. Euh. Donc moi je vais garder à peu près le même. J'ai failli découper celui-là même, mais je peux pas faire ça. Je peux pas, je peux pas blesser mon ancien... Euh mon ancien bullet journal donc je réimprimerai les mêmes photos et je ferai le même à cet endroit là. Ensuite je fais un calendrier donc de l'année entière qui va me permettre de noter euh, tous les anniversaires et tous les rendez-vous en avance, ça veut dire que si aujourd'hui euh, je sais que j'ai un rendez-vous au mois de juillet, je peux déjà le noter même si j'ai pas encore créé les pages du mois de juillet. J'ai pas terminé là j'ai fait les signes du zodiaque, il faut que je finisse cela. Mais le plus important, c'était de commencer le mois de janvier. Là, c'est la page que vous m'avez vu faire aujourd'hui. Donc ça, c'est la page des objectifs et des intentions de l'année à venir. Donc je les ai séparés en plusieurs catégories. Donc il y aura développement, projet, bien-être, spiritualité, productivité et les réseaux. Je la trouve trop belle. J'ai fait une frise de fleurs au milieu. Et je ne l'ai pas remplie encore parce qu'on va la remplir ensemble tout à l'heure. Ensuite, c'est des pages que j'ai pas encore faites. Euh, pareil, parce que j'avais des priorités et que je peux pas tout faire d'un coup. Je vous les montrerai dans les prochaines vidéos quand elles seront faites. Vous verrez un petit peu tout ce que j'y mets. Je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc on est où alors voilà, ça c'est la page de garde du mois de janvier. Donc voilà encore euh, la lune, des feuilles, du vert, <rire> du noir et du craft. Donc voilà... Une page de garde à chaque fois pour chaque mois Donc là c'est la page des objectifs du mois Que je n'ai pas encore rempli Ça c'est ma page de gratitude Que je fais aussi euh, au début de chaque mois Et que j'essaye de remplir tous les jours Encore des lunes et des feuilles Ça c'est euh, donc la première semaine de janvier La deuxième semaine de janvier En gros j'ai découpé euh, une enveloppe craft J'ai découpé une feuille de canson verte noter les jours et j'ai refait mes petits dessins. Donc voilà à quoi sert le bullet journal et euh, voilà mon introduction pour vous parler de mes projets pour l'année 2023. Alors la première case c'est la case du bien-être. Je voudrais tendre encore à me rapprocher de la femme que je veux être. Ça c'est plus une intention par exemple. Alors j'ai mis, j'ai laissé de quoi faire 10 points par case, mais je n'ai pas 10 points par case, ce serait énorme, mais j'ai voulu me laisser de la place euh, bah si jamais au cours de l'année euh, j'ai envie de rajouter des projets, de rajouter des objectifs. Donc dans la case bien-être, je voudrais aussi, c'est un de mes objectifs, c'est de changer tous mes vêtements par des pièces coup de cœur. Voilà, je voudrais vraiment que ma garde de robe, ce soit que des trucs que j'adore. Je voudrais réduire drastiquement mon temps d'écran qui est énorme, beaucoup trop important. Et je sais que je me sentirais beaucoup mieux si je réduisais ce temps d'écran, que ce soit Instagram, que ce soit Youtube, que ce soit n'importe quoi. Ensuite, la case d'après, c'est la case des projets. Alors mes projets, mes projets de cette année, vous n'êtes pas prêts. En fait j'en ai déjà un peu parlé mais ça va devenir vraiment concret j'espère. Alors déjà j'aimerais mettre 10 000 euros de côté. Et ne rigolez pas, je vous rappelle que je vis en vanne, que j'ai aucun loyer, que je travaille depuis 3 mois seulement et que j'ai mis en 3 mois 3 000 euros de côté. Donc j'y crois, j'y crois, j'y crois. J'aimerais acheter un bien. Immobilier, j'aimerais le rénover. Cette année, j'ai aussi envie de rénover, vous retaper complètement, je ne sais pas encore, Rafiki. Ça m'a pris comme une envie de pisser quand j'étais en train de nettoyer le moisi que j'ai trouvé. Est-ce que vous entendez C'est Litchi qui est en train de faire un rêve. <rire> Et j'aimerais également, pour appuyer tout ça, trouver et développer d'autres sources de revenus. Oui, j'ai oublié d'ajouter en faire des vidéos de la rénovation. Ce sera autre chose que du voyage, autre chose que du van, mais je pense que ça peut faire des vidéos très sympas. On passe ensuite à la case du développement, dit développement personnel, travailler ma créativité, que je vous explique. J'ai euh, dans mon van plein plein plein de matériel créatif, que ce soit pour faire de la peinture, pour faire de la couture, du dessin, pour faire du macramé, j'ai énormément énormément énormément de matériel. Plein d'idées, plein d'envies, mais je ne le fais jamais. Euh, J'ai de quoi faire de l'aquarelle, mais je n'apprends pas à faire de l'aquarelle. Donc je me dis, je ne sais pas en faire, donc je n'en fais pas. Et du coup, je n'en fais jamais, puisque je n'apprends pas. Enfin bref, donc j'aimerais développer ma créativité et créer plein de choses. J'aimerais apprendre ou réapprendre la guitare, apprendre à chanter. Perfectionner en anglais apprendre l'espagnol apprendre alors comment ça s'appelle déjà l'inter euh, ou lingua interlingua je sais plus c'est la langue que j'avais partagé euh, sur euh, Instagram et qui peut être euh, compris par tous en fait. Un peu comme euh, l'espéranto. Je sais plus si ça s'appelle interlingua, interlingo. Je crois que c'est interlingua. Bref on s'en fiche, je sais de quoi je parle. Il faudra que j'apprenne à, à le dire. <rire> Donc ça me fait trois langues. Bien sûr Marie, bien sûr on y croit. Ensuite nous avons la case spiritualité. Alors là c'est un petit mélange de choses que je savais pas dans quel cas de mettre en fait. Donc, déjà j'aimerais me recréer une routine de méditation. Cette année, je voudrais aussi euh, intégrer le yoga à mes habitudes parce que ça j'ai jamais réussi à vraiment le faire. Pourtant j'adore le yoga. Et j'aimerais que ce soit euh, naturel et que je sois plus obligée de c'est mes chaussettes qui grincent. Hein. Je suis pas en train de péter. Hein. J'aimerais que ce soit une habitude, que ce soit facile. Genre que j'ai plus à me forcer à me dire faudrait que je fasse du yoga, nanani. Mais que genre ce soit normal, comme quand on se lève et on fait son café, quoi. Ensuite, euh, j'aimerais lire au moins un livre par mois. Donc 12 livres. J'ai bien commencé, puisque je suis déjà plus d'un livre et nous sommes, je crois, le... Non, je crois pas, j'en suis sûre, mon petit neveu est né aujourd'hui. Nous sommes le 12 janvier. Ensuite, euh... tidali Daloum. Alors, je l'ai mis dans spiritualité, encore une fois, parce que je ne sais pas où le mettre. Mais j'aimerais beaucoup, c'est un réel but pour moi, pour l'année 2023, c'est de m'investir plus, enfin de m'investir tout court, parce que finalement je suis pas du tout. M'investir... Dans la cause animale. Et également m'investir plus dans la cause écologique. Dans l'écologie ce sera plus facile. La productivité. Alors là la productivité les gars euh, je place bien des espoirs dans cette case. Vraiment. J'ai hésité à mettre réduire le temps d'écran à cet endroit là parce que c'est sûr que ça va jouer de ouf. Mais finalement le plus important c'est mon bien-être. Donc je l'ai mis dans la case bien-être. Alors, <rire> moins, je sais, euh, c'est ce que veut dire productivité, mais euh, j'ai besoin de l'écrire. Moins de procrastination plus d'action. On se sort les doigts du fion. On va même mettre un point d'exclamation. Alors ça, c'est vraiment un goal de mon année. Me lever plus tôt. Est-ce qu'on sent mon énervement dans, dans cette case productivité Ok, me lever plus tôt. Non mais vraiment, il faut vraiment que j'arrive à faire ça quoi cette année. Ensuite, euh, mes objectifs sur les réseaux sociaux. Alors moi j'aimerais bien développer euh, la chaîne YouTube et Instagram. Donc j'aimerais bien atteindre les 10 000 abonnés sur Youtube, j'y crois, franchement j'y crois, et aussi les 10 000 abonnés sur Insta, ça je pense que c'est un peu plus dur parce que parce que c'est plus dur. J'aimerais sortir 50 vidéos sur Youtube, j'aimerais également essayer de sortir euh, plus de réels sur Instagram ou de Reels, vous dites ce que vous voulez. Mais je voulais mettre 50, mais j'ai pas assez d'idées. Allez, c'est pas grave. Allez, hop, Reels. On va pas se taper sur les doigts à la fin de l'année si on n'y arrive pas. C'est pour ça que je préfère dire intention que objectif. Je crois que j'avais ajouté quelque chose. Ah oui, bien sûr! J'aimerais développer, alors vous ne le savez sûrement pas, mais euh, j'ai un blog. J'aimerais développer mon blog qui existe déjà, donc qui s'appelle Nako, si vous voulez aller voir. Et j'aimerais créer un deuxième blog pour le voyage, donc je vais écrire Rafiki. Ce que j'aimerais également, c'est créer... Podcast, parce que vous savez, je pense, vous l'avez compris, que j'adore blablater. Et que donc, on sera tous là pour ça. Moi pour parler et vous pour écouter. Donc, euh, j'adorerais faire un podcast maintenant. Il faut que je canalise toutes mes idées et que je trouve euh, une ligne directive parce que j'ai trop trop d'idées. Ben voilà Bon, j'avais noté aussi développer la chaîne YouTube, mais ça va avec. Euh... Ah oui, non c'est parce que je voulais euh, développer le type de vidéo. Et pas juste le nombre d'abonnés, ça on s'en fout euh, au final. Ouais, on va le noter. Euh, développer Ouais, allez, c'est pas là. Je, moi je me comprends. Développer la chaîne YouTube. C'est bien optimiste tout ça. Bon ben voilà, hein. franchement on est plutôt pas mal. Est-ce que j'ai tout écrit Méditation Yoga 12 livres explorer la région, je l'ai pas noté, je l'ai pas noté. Ça c'est hyper important. oulala, là là. Ah ouais. J'ai oublié un truc trop important pour moi et pour vous parce que ça va faire des vidéos. J'aimerais trop partager ça, mais je veux vraiment le temps que je suis ici en fait, explorer à fond la Haute Savoie et puis la Savoie aussi parce que je suis pas loin mais on aura compris le principe. J'ai vraiment envie d'explorer parce que je veux pas dépenser trop d'argent dans le voyage cette année. Donc je veux pas faire de grands voyages. Mais par contre je veux continuer à découvrir des choses, des endroits, etc. Donc il y a ça. J'ai bien fait de reprendre ma liste. Prendre la guitare, apprendre à chanter. Ah Encore un truc super important Mon dieu Je veux reprendre absolument l'équitation. Vraiment c'est un goal de vie, j'en ai marre de dire plus tard, plus tard, plus tard, c'est quelque chose qui me fait vraiment, vraiment du bien, donc ça, vraiment indispensable et c'est sûr et certain que je vais reprendre l'équitation. J'ai plus de batterie, donc je vous ai branché, euh, j'ai failli vous perdre, mettre 10 cas de côté, me lever plus tôt, voilà, voilà, on est tout bon, j'ai tout fait. Bon, je suis désolée, je fais que de filmer mon cahier depuis tout à l'heure, mais en fait, ben, il n'y a plus de lumière, il fait nuit, j'ai passé ma journée à faire ça. Donc là, je pense que vous me voyez très très mal. Donc voilà, j'ai fait que ça aujourd'hui. J'ai si, aussi filmé la petite séquence que vous avez vue juste avant, j'ai fait un tout petit peu de montage... Euh, et voilà grossièrement j'ai fait que ça donc le bullet journal c'est cool mais ça prend beaucoup de temps en vrai faut avoir du temps mais c'est pour mieux s'organiser après moi si je fais pas ça je perds du temps euh, chaque jour parce que j'ai pas la liste de ce que je dois faire et du coup je suis paralysée je vous l'ai déjà expliqué mais si j'ai pas tout qui est détaillé à l'avance je sais pas quoi faire et du coup je fais rien donc ça ça va me sauver la vie et surtout ces pages là objectifs euh, intentions mood board et tout ça ça me permet vraiment de me canaliser et de me concentrer sur un objectif sur euh, un style de vie à adopter, sur euh, vraiment la direction que j'ai envie de prendre et j'ai remarqué que ça marchait vraiment bien avec moi peut-être qu'il y en a d'autres avec qui ça ne va pas fonctionner que vous allez faire votre board et qu'au final euh, ben, vous n'allez pas pour autant euh, vous rapprocher de, de tout ce que vous y avez affiché mais, euh, mais avec mon cerveau ça marche plutôt bien donc voilà euh, pour cette petite vidéo, là je suis en train de vous faire le montage des vidéos que j'ai tournées en Espagne l'année dernière. Il y a même un peu plus d'un an. Il y aura certainement trois vidéos et elles sortiront soit euh, une par semaine, le samedi ou le dimanche, je ne sais pas encore. Soit deux par semaine, une le mercredi et une euh, le week-end. Donc voilà, je me remets au travail. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Marie voyage dans Rafiki avec Morphée, Iris et puis À bord de leur Renault Master, parcourt le monde dans la bonne humeur.